Bonsoir à toutes et à tous, on est mardi, il est 18h, bienvenue dans Un Moment Geek. Salut Flo Salut Tom, comment vas-tu Eh bien écoute, ça va très bien, ce soir on reçoit Sébastien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et qui nous regardent, s'il te plaît Oui, euh, donc je m'appelle Sébastien Moreau, je tiens la chaîne YouTube Cervelle d'Oiseau, euh, je suis vulgarisateur scientifique spécialisé dans tout ce qui traite de l'intelligence animale, du comportement animal, euh, beaucoup plus quand même orienté sur l'axe sciences cognitives. Euh, même si euh, là, par exemple, la prochaine vidéo sera beaucoup euh, plus proche de biologie évolutive ou de trucs comme ça. Mais euh, normalement, je suis plutôt proche de, de sciences cognitives. Euh, du coup, j'officie sur plusieurs médias, c'est-à-dire que je fais des conférences, euh, je, fais, euh, je fais des livres, euh, j'ai... Euh, plusieurs livres coécrits avec des spécialistes ou des bandes dessinées qui sont vraiment réalisées euh, en général par moi et une illustratrice et puis euh, et puis des articles à gauche à droite et la chaîne youtube sur laquelle euh, du coup j'utilise énormément blender dont on va parler ce soir sébastien est ce que tu peux euh, du coup nous expliquer euh, ce pourquoi pourquoi tu utilises blender qu'est ce qui s'est passé <rire> à quel moment ça a dérapé ça. Euh, en fait à la base, moi, je n'ai pas du tout une formation euh, scientifique. Euh, à la base, je suis euh, graphiste PAO de formation. Donc, euh, cité si assisté par ordinateur, c'est-à-dire, euh, en gros, j'ai plutôt une formation, et encore, elle est ancienne, hein, c'était en 98, 97, sur euh, tout, tous les Photoshop, etc., etc. Illustrator, machin. Et en revanche, depuis super longtemps, euh, je, je m'intéresse à la 3D. Genre, j'ai commencé sur 3D Studio 2 sous DOS. Donc okay. euh, puis après j'ai arrêté pendant super longtemps, puis j'ai resté les vite fait des, uh, des versions d'évaluation de Maya, des trucs à gauche à droite. Et puis bah, quand j'ai lancé Cervelle d'oiseau, euh, je me suis dit, quitte à créer, parce que du coup c'est mon activité principale, quitte à créer mon activité, autant la créer autour de euh, ce que j'aime, en fait la chaîne me sert en partie de prétexte à faire tout un tas de trucs que j'aime bien faire. Donc <rire> comme j'ai des moments où, euh, où je vais faire une crise où je vais pouvoir faire beaucoup d'animation, beaucoup de VFX, beaucoup de, euh, de modélisation, trucs comme ça, bah, en fait... Les vidéos vont être très différentes de l'une à l'autre selon la crise dans laquelle je suis. Mais okay. la plupart du temps, Blender est derrière. Et, euh, et puis, ça a été pas mal une histoire d'amour, en fait, parce que euh, bah, je trouve Blender hyper simple d'accès. Comme je disais, il y a une communauté qui est géniale autour. Donc, si tu as besoin d'aide, tu peux le trouver. Mais en réalité, tu as tellement de tutos sur Internet. Euh, moi, c'est simple. Le soir, avant, je lisais tout le temps un bouquin. Maintenant, le soir, je regarde entre une heure et demie et deux heures de tutos dans mon livre avant de me coucher. <rire> Le Blender, et ça fait quasiment deux ans que je fais ça et je n'ai toujours pas épuisé ce qu'il y a dessus. Ah ouais. <rire> pour en faire vite fait le tour. Quand on ouvre un projet, on a toujours le choix entre Général, qui va être l'écran qu'on a là, 2D animation, donc ça vous en avez déjà parlé, mais en fait Blender a une interface, euh, une interface pour faire de la 2D sur laquelle il travaille pas mal à l'heure qu'il est. Oui. Euh, qui est le Gris Pencil, qui peut carrément se lier avec de la 3D. Donc là on a du Gris Pencil, euh, donc je peux dessiner sur l'écran. Mais à savoir que le truc est en trois dimensions. C'est ça. ça. Et donc je on peux avait vu avec C'est les angles. Ouais. Oui, oui. Probable. il <rire> ouais, y a moyen de faire. Honnêtement, rien que ça déjà, tu dis, ok, attends. <rire> yeah, Mais c'est vrai que ouais, la façon dont euh, dans Blender gère gère la 2D est super intéressante. Par exemple, donc ça, c'est un protocole euh, que j'ai mis en place pour montrer la façon dont on enseigne aux abeilles à faire des choix dans des labyrinthes. D'accord. Donc, euh, donc Celui-là, en l'occurrence, il n'est pas, il est pas vide. Ben voilà, Ça, c'est un, un gris pencil, par exemple. Au début, je faisais tous les petits dessins comme ça, qui étaient en fait des dessins en 2D. Ça, c'est juste deux cercles en deux dimensions qui ont été faits sous le gris pencil et qu'ensuite, on intègre sur, euh, sur les modèles 3D. Donc, on peut tout à fait plaquer des dessins sur des modèles 3D. Enfin, ça, pff, ça ouvre un nombre de d'hypothèses. Ouais, on, on peut faire les choses autrement. quoi. C'est un, un peu ouais. comme on le sent, on utilise les outils comme on a, comme on a envie. Et puis, en toute honnêteté, je ne suis pas sûr qu'il y ait un autre logiciel qui permette de faire ça, en vrai. De combiner ah. le 2D et la 3D comme ça Ouais, je ne suis pas bah, sûr. Pas ma ouais. connaissance, mais non. Je pense qu'il n'y a que Blender qui fait ça. Après, donc, il y a tout ce qui sculpte, mais bon, ça on le voit dans le général. Euh, Blender est vachement intéressant pour faire des VFX aussi, puisque souvent, on ne sait pas, mais en fait, Blender a carrément des outils de tracking. Euh, on peut directement importer une vidéo... Euh, et puis, euh, et puis en fait, lancer du tracking dessus. Voilà, ça c'est une vidéo que j'avais fait euh, sous Blender et After Effects. Et par exemple, si je veux mettre euh, un suivi sur, je sais pas, l'œil par exemple, clac, ouais. like. Bon, c'est pas absolument pas ce que je voulais faire. Et euh, ensuite, on peut tout à fait lancer les trackings. Voilà, ça va, ça va trop vite pour ça, mais. On va voir ah, début. Ça va sur l'objet suivre là normalement il y a pas de réglage à faire là je le fais pas mais en fait Blender peut faire du motion tracking de manière hyper poussée quand je parlais d'ian huber tout à l'heure ian huber a vraiment fait euh, des trucs qui sont dignes euh, au niveau effets spéciaux c'est digne d'un euh, Loki ou un machin comme ça la série Disney Loki mm -hmm. euh, et il y a tout fait à partir de Blender avec des motion tracking comme ça avec du, de la projection c'est à dire que par exemple on peut très bien faire un modèle, enfin uh, traquer une vidéo comme ça Ensuite, la caler dans une scène 3D dans Blender et ensuite refaire les montagnes et tout et projeter la texture dessus. Et ensuite, bah, rajouter des vaisseaux spatiaux dessus, etc. Assez, euh... Blender peut vraiment faire euh, du motion tracking et du compositing. C'est-à-dire que là-dedans, après, je peux importer les images que j'ai utilisées, que j'ai rendues. Euh, et il euh, y a tout un tas, bon voilà, j'en ai pas qui sont ouverts, mais on peut, on peut faire euh, tout un tas de trucs de compositing, genre modifier les couleurs, faire du fond vert. On peut très bien faire du fond vert sur Blender. Moi, le truc que j'ai fait en VFX récemment, euh, dessus c'est alors la vidéo que je vais vous mettre à l'écran elle est où VFX c'est euh, on est d'accord c'est euh, effets spéciaux vidéo ouais, effets spéciaux tout ça Et moi j'ai fait ça donc en compositing là c'est vraiment du blender je ne soupe pas béni ça c'est ce que j'ai fait dans la dernière vidéo donc en fait là on a le cerveau qu'on a vu tout à l'heure exploser avec le crâne ouais là en fait on a ma tête qui a été refaite en fait ce qu'on voit là en gros il y a une simulation de tissu en fait, la, Blender peut faire plein de simulations. Mmh. Il ouais, y a un, ou... un moteur physique très très costaud. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on a, par exemple. Là, on va avoir tout ce qui est des trucs physiques. Donc, on peut faire des champs de force, on peut gérer les collisions, faire des simulations de vêtements, des simulations de tissus. C'est précisément ce qu'on a sur le visage. En fait, les visages explose comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un champ de force au milieu qui est très puissant. Et le visage, à la base, euh, a en fait été découpé. Je vais revenir en arrière. clac. Je vais l'isoler. Comme ça, on non, ce pas ça je voulais isoler. Comme ça, on ne verra que lui. Et là, on va voir à quoi ressemble le visage avant d'être coupé. Voilà, ça, c'est le visage avant la découpe. Et donc, en fait, j'ai coupé dessus. Il y, a, il y a un outil dans Blender qu'on appelle l'outil couteau, dans lequel on peut couper. Et donc, je l'ai coupé. J'ai dit à Blender, ça, c'est un tissu. Et ensuite, j'ai mis un champ de force très puissant dedans qui l'a fait ouvrir. Et c'est comme ça que le truc est. Et cool. du coup, ça, tu l'as fait euh, parce que tu connais tellement bien le truc que tu t'es dit, tiens, ça doit marcher ou tu as dû trouver un tuto pour t'accompagner Il y a pour un excellent ça. tutoriel pour faire ça. D'accord. Euh, j'ai plus le nom du gars, mais en fait, c'est en voyant son tutoriel, je me suis dit, je veux absolument faire ça. Euh, ouais, moi, c'est souvent un truc auquel je suis confronté quand, quand j'essaie de faire quelque chose sous Blender. C'est OK, je sais vaguement que c'est possible. Par contre, il y a tellement de manières de réfléchir et de penser et d'utiliser les outils dans Blender que moi, j'ai du mal. Je ne le maîtrise pas du tout assez pour tout seul prendre la bonne décision de comment faire un truc J'ai vraiment besoin de trouver des tutos pour l'instant. Bah Après, euh, pff, le problème, c'est que dans un logiciel aussi large, c'est un peu obligatoire, en vrai. Euh, parce que, euh, si tu veux vraiment le maîtriser un blog, bah, il faut passer ta habitude. En fait, Blender a plusieurs aspects, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être l'aspect de modélisation. Donc, en gros, chaque objet va avoir euh, plusieurs modes, c'est-à-dire un mode objet, un mode édite, un mode on peut sculpter, on va le voir après, et ensuite on a différents trucs de, de, de peinture ou de, de texture. Et par exemple, on peut très rapidement avec Blender, quand on connaît un petit peu les... Euh, Blender c'est un logiciel qui marche beaucoup raccourcis. Ouais. Euh, si on connaît les raccourcis, on peut vraiment rapidement faire des trucs qui peuvent être assez sympas. Euh, des, euh, voilà, là je le fais tout. Après, honnêtement, c'est ici, par exemple, là ce que j'utilise, c'est ça, extrude et inset. En gros, il y, a deux, il y a deux grands types de modélisation. Il y a ce qu'on appelle le hard surface, c'est-à-dire ça, et le plutôt tout ce qui va être organique, qui va traiter du sculpte. Juste là, en fait, juste avec ça, on a déjà accès à de nombreux... Ouais, je peux ouvrir mon modèle, je peux décider de, ah, ouais. de le refermer, par exemple. Et puis, alors, donc, on peut accéder soit au vertex, c'est-à-dire les points, comme la plupart des ouais. logiciels, soit aux arêtes, soit directement en face, Ouais, tu peux aussi facilement reconstituer une face, ouais, cool. un bord ou quoi en fonction des points que tu choisis. À dire, par exemple, là, si je, si je m'en mets en mode, si je sélectionne les deux, là je relie les deux en appuyant sur F. Ouais. Et ensuite, hop, je ferme ma face, hop, je ferme ma deuxième face, merci, bonjour, ma forme est faite. Génial. Et en fait, Blender, à l'intérieur, tout un tas de, de plugins déjà installés dans le logiciel, uh -huh. qui permet de faire plein de trucs du genre, par exemple, là, hop, je peux faire un cercle. Et voilà, quand tu peux faire un une, une coupure en. c'est Voilà comment tu peux faire une coupure en cercle facilement à l'intérieur d'un. Juste en, en 20 secondes, en fait. Quoi. Ouais, ouais. Et puis avec le molette de la souris, tu choisis le nombre de points, euh, ouais. le nombre de découpages de segments. Et du coup, tu peux faire un cercle plus ou moins cercle, ou euh, plus ou moins ouais, hexagone. Euh, Et là, donc, ou même pas cercle du tout. Ouais, ou pas cercle du tout. D'accord. Et ça, ça fait combien de temps que tu, tu manipules Blender euh, J'ai dû commencer la transition avec Cinema 4D il y a deux ans, à peu près. Il y a deux ans. D'accord, ouais. donc c'est assez, c'est relativement récent, je trouve. Euh... Honnêtement, la, la courbe d'apprentissage de Blender est assez rapide. Hein. Et ce qui est bien, c'est que donc là, on est en train de travailler dans ce qu'on appelle des modes euh, destructifs. Mais Blender peut travailler aussi avec des modifieurs qu'on a ici, qui permettent, par exemple, de faire tout un tas de trucs comme ça, boum, boum, boum, boum, okay. là, ah, ouais. plein de modèles, boum, boum, boum, plein de fois mon modèle, et si ça, ça m'intéresse plus, je ne dégage, J'ai rien perdu. Mais surtout, maintenant que, par exemple, j'ai toute une série qui, en fait, c'est des répétitions du même objet, tout ce que je vais appliquer là va ben, s'appliquer sur les autres. On a tout un tas de, de modifieurs qui peuvent se mettre là. Par exemple, on va avoir les trucs comme le, le multi résolution c'est-à-dire que qu'installé comme ça, ben, on a un certain nombre de faces. Et puis, si on a envie de travailler avec plus de faces, on peut sous-diviser, sous-diviser, sous-diviser. Ah, et puis, ça l'arrondit, du coup. Ouais. Ça la fait, quand ça va l'arrondir, ça rajoute, on va dire, de manière procédurale, un certain nombre de faces, fait que si j'apporte des modifications, ça sera automatiquement retransmis. C'est un truc qui en sculpte va être pris en compte. Hop. Si je rattaque à zéro, par exemple, imaginons que j'ai un cube. Mon cube a donc euh, un nombre de faces. J'en ai pas plus. Clac. Bon. Si je veux sculpter ça, bah en fait, je peux sculpter que là où il y a des points. Donc en gros, bah, euh, <rire> c'est mieux. <nul. rire> je peux juste écarter les points. Quoi. Pour pouvoir sculpter euh, avec plus de points, il faudrait que, euh, par exemple, il faudrait subdiviser tout ça. Il faudrait que, voilà, je fasse un nombre de subdivisions complètement euh, ouf. Ouais. Voilà. Et là, déjà, si je repasse en mode sculpt, euh, je vais pouvoir sculpter un peu mieux. Ouais. Et okay. plus je vais rajouter de face, plus je vais pouvoir sculpter en détail. Ouais. Euh, ça, ça marche comme ça tout le temps. Hein, tout le monde. Et donc, bah, Blender a justement ce euh, multiresse. Alors, il y, y a le subdivision surface aussi qui a ça, mais le multiresse est mieux parce que je peux vraiment diviser plein de fois sans que ça tire trop sur les performances parce que quand je bouge, en fait, il repart sur les anciens. En fait, tant que je ne sculpte pas, il garde l'ancien nombre de faces. Mm -hmm. Et dès que je sculpte, il prend en compte le nouveau nombre de faces. Et donc, ça, c'est bien parce que bah, si jamais ce que j'ai fait me plaît, je peux l'appliquer. Et à ce moment-là. Il on fait voit les que faces. Euh... <rire> oui, et là, il va commencer il... À, ah ouais. à galérer. Euh... Voilà. Mais si je peux faire ça. Et si je ne veux pas que ma navigation rame, je peux très bien dire bah dans le, dans le, le viewport, mmh. je vais être sur mon, mon nombre de bases. Ah, Donc, ça, ça rend le travail plus compliqué, mais... Le rendu, en revanche, utilise toutes les subdivisions. Ouais. Euh, on peut faire du texturing sous Blender. Quand on a <rire> fait un objet, euh, on peut dire à Blender, bon, bah, maintenant, je voudrais faire des textures avec. Donc pour faire des textures... Normalement, il faut d'abord faire ce qu'on appelle du unwrapping sur le logiciel. Moi, c'est un truc que je fais pas mal. Enfin, je suis souvent amené à faire, je déteste que je le fais sur des trucs organiques et c'est chiant. C'est dire, je... par exemple, tu vas le couper ici. Et donc là, on a la forme du patron. Euh, par exemple, cette face-là, si je dessine sur cette face-là, ça va dessiner par exemple, sur cette face-là. Si, dessine... si je dessine sur cette face-là, ça va dessiner sur une autre. D'accord. Ouais, sur un cube, c'est relativement facile à comprendre. Des fois, tu arrives bien. vite à des choses incompréhensibles. Ah, voilà. Euh, donc ça c'est une texture où tout à l'heure on parlait de la découpe justement pour faire la découpe du modèle c'est ce qu'on voit là, c'est à dire que en gros là c'est là où je dis à Blender il faut que tu découpes à ces endroits là à des endroits où ça se voit pas trop parce que dès que vous avez une texture qui est très très marquée bah, en fait ici, la plupart du temps entre là et là, la texture va avoir une coupure au milieu, ça se verra et ça c'est un enfer sur les modèles organiques parce qu'il faut réussir à faire les coupures à un endroit où ça se voit pas trop euh, et là, en l'occurrence, c'est le cas, par exemple, on voit ici la façon dont a été découpé le, été découpé le modèle. Donc ça, en fait, ce qu'on voit ici, c'est ça mis à plat. Ok. En gros, voilà. Et, oui. la... et là, on comprend beaucoup moins facilement qu'avec le cube, effectivement. Ouais. <rire> et du coup, le cachalot, tu l'as fait en le sculptant Non, le cachalot est entièrement en box-modeling. C'est-à-dire, voilà comment ça fonctionne. On divise le truc en deux parties. On supprime la moitié pour faire ensuite un miroir, comme ça, ça évite de faire le truc ouais. deux fois. Clac. Ouais. Et ensuite, je vais importer une image, euh, une image de bestiaux en arrière-plan, euh, par exemple, le cachalot. à euh, Voilà. Par exemple, je vais prendre le, le cachalot comme ça. Ouais. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est. Euh... Tu, ah. tu, tu vas te caler à l'image. Ensuite, je vais me caler sur l'image. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au départ, je vais faire, par exemple, hop, ça, je vais le caler là. Je le cale grosso modo sur la bestiole. D'accord. Et ensuite, comme tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai des automatismes avec les, les raccourcis, c'est qu'on va faire extrude. Donc, et extrude ouais. surface, hop, ensuite, je, sélectionne, je mets là, hop, j'extrude, je fais, oh, clac, clac. Et ensuite, si je mets un peu le même truc que le multi cest c'est-à-dire ce qu'on appelle qui est son petit frère, le subdivision surface, qui en fait prend chaque point et en gros ça divise par deux. Ouais. En fait, ça va faire une forme arrondie comme ça. D'accord, et tu vas pouvoir ajuster. Euh... Et après, je vais travailler sur cette forme. Tu vois. Je ah. vais euh, apporter des trucs. Et ensuite, bah, je vais, par exemple, là, je vais me dire bon, bah, en général, je fais beaucoup de poissons, de trucs comme ça. Je sais qu'en général, bah, tout ce qui va être cette ligne-là, elle va être plutôt rangée. Tout ce qui va être en bas, ça va être plutôt rangé aussi. Ah. Donc, alors, on va commencer ah. à avoir plus arrondi comme ça, etc. Et par exemple, après, je peux monter mes sous-divisions, un peu comme le multires de tout à l'heure. Ah ouais. ouais, là, tu plein après, de faces. Je monter sur mon modèle. D'accord. D'accord. Voilà, puis je sculpte, hop, je fais ça, je fais ça, machin, etc. Et ensuite, tout ça, vu que ça prend beaucoup de mémoire, on, ouais. Blender permet de le transformer en texture. Et donc, de faire semblant qu'à y des endroits, il y a, y a euh, de, de la rondeur, là où il n'y en a pas. En fait, ce que vous voyez là, vous voyez tout ce qui a, a l'air d'être des, euh, des trucs, euh, genre une morsure de, de, de poupe, ouais. ou pas, ici. en réalité, ces choses-là n'existent pas. En réalité, ça, c'est une texture qui, quand la lumière tape dessus, dit ⁇ décale-toi un peu comme ça pour faire comme si c'était en relief ⁇ Vous voyez, tout à l'heure, j'expliquais qu'on ne pourrait pas, normalement, euh, avec aussi peu de faces, avoir des effets aussi fins. Mmh, mmh. En fait, il n'y a pas de face. Mon modèle, il est tout à poids, il n'y a rien dessus. Mmh. Ce qui fait que ça, ce n'est pas demandeur du tout pour l'ordinateur. D'accord. Ça, bah, y a, y a, y a, il a combien de faces Hop. Il a euh, 488 faces, ce qui est très peu. Hein. Il faut, quand vous faites des sculptes, vous montez à plus d'un million de faces. Si on veut te, te lâcher à l'heure, est-ce que euh, tu as un, un ou deux derniers trucs que tu voudrais montrer euh, sur lequel tu as fait l'impasse pour l'instant Ouais, euh, éventuellement des scènes complètes. En fait, je peux montrer comment, ça, comment je l'ajoute dans mon taf. Voilà, par exemple, là, c'est un protocole assez complexe avec des rats. Je et vous amène dans une nouvelle maison. Ça me permet vous de mettre carrément les gens à l'intérieur vous vous du truc. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en, en plus, c'est-à-dire de, de, de montrer plus. aux gens vraiment à quoi ça ressemble euh, si on était <rimer> l'animal en question est pendant le test. Ensuite, je vous fais entrer dans la salle d'accueil. C'est génial. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympa parce que ça permet de bien, bien comprendre comment les choses se déroulent. Ou alors carrément de le présenter de manière un peu fun. Au Blender, en fait, permet typiquement, si je voulais faire des effets spéciaux, de filmer un truc en extérieur, de faire du tracking avec le truc qu'on a vu tout à l'heure, de gérer le courant là et de réimplémenter des objets 3D par-dessus, sans jamais oui. sortir de Blender. Donc, euh, donc ouais, ça, fait, ça fait un logiciel qui est très, très complet, et il y a tout un truc d'animation qui est assez complexe, dans lequel euh, du coup je ne vais pas forcément rentrer, parce qu'on n'a pas, pas forcément le temps. Oui. Mais qui permet de faire des cycles de marche comme celui qu'on a là. D'accord. Tu, tu passes combien de temps sur une vidéo parce que c'est ouais, énorme ouais. le travail qu'on voit là. Euh, en pour... fait c'est hyper, euh, hyper variable parce que comme je disais ça va dépendre de mes phases. Euh, par exemple la, la phase où ma tête explose de tout à l'heure, c'est complètement scandaleux parce que ça a retardé d'une semaine la sortie de la vidéo. Ouais ça ne m'étonne pas. <rire> parce que ça a pris une semaine à faire. Je vais vous montrer une anime complète que j'ai faite, qui est l'introduction d'un nouveau format que j'ai lancé. Ça. Et du coup, ce, le truc qu'on voit là, c'est ce qu'il y, ce qu y a ici, en fait. Et on peut tout à fait avec Blender faire des effets à la, euh, à la Ghibli. Ouais, mais euh, l'animation derrière. Ça peut mis un quart d'heure là. Non, là, et, du coup, on a tous les effets d'animation, c'est le, le stretch, bring. Euh, avec des effets de particules tout ça. Euh, non, mais ça n'a pas été si long que ça. Ça a dû me prendre un, un jour et demi deux jours à faire l'ensemble. Le, donc voilà, un peu moi ça me sert un peu à faire les intros, mais en vrai c'est aussi vachement de plaisir. J'aime vraiment beaucoup faire de la 3D. Et, euh, et l'avantage de Blender qui est hyper polyvalent, si tu as envie de t'axer vraiment sur de la texture, comme c'était le cas quand j'ai fait le cachalot, bah, tu vas pouvoir vraiment passer beaucoup de temps sur une texture et faire des belles textures. Si c'est l'animation que tu as envie de faire, bah, tu vas passer beaucoup plus de temps sur une animation et faire un truc comme ça. Et en fait, tu n'es quasiment pas limité dans ce logiciel. Ouais. Il est... en, en fait, chaque logiciel de, de l'industrie est hyper spécialisé. C'est-à-dire par exemple, Maya est hyper spécialisé sur l'animation. Euh, Max est hyper beaucoup plus spécialisé sur le art sur sur tout ce qui va être les architectes l'architecture euh, le, la publicité de voitures de trucs comme ça ah, euh, O'Kini va être totalement basé sur les simulations Marvelous Designer uniquement sur les vêtements et, ah, euh, euh, et ZBrush ZBrush uniquement sur euh, le sculpt et en fait euh, bah, Blender il fait tout ça alors il le fait pas aussi bien que tous mais il fait tout et, euh, et de manière libre gratuite etc ah, et, c'est euh, l'avantage inconvénient d'un truc comme ça qui est libre c'est que ouais pas spécialisé mais par contre ça, ça donne accès à oui. ces choses là à tout le monde Très impressionnant bien, merci euh, merci merci beaucoup beaucoup d'avoir pris le temps de nous, nous montrer blender on a fait un sacré tour du propriétaire j'ai l'impression oui euh... bonne soirée alors Allez, encore. Bien, merci, merci beaucoup, beaucoup. Merci.